Coucou, YouTube On a un nouveau partenaire, top achat Et grâce à lui, bah, dès que je tombe avec un mate random qui est trop cool, bah, je peux lui offrir un putain de cadeau. Je peux le mettre bien. Et du coup, bah, Biggie, c'est le premier coup de cœur. Like, commente, abonne-toi et euh, regarde changement ah de classe classe sur le live tout pas chaud trop de classe classe tu peux le trimaker qui peut le tester flic. quand il est dans ta game tic dans les oreilles vite pour ouvrir que plus vite que mes six sous got Moonlight et spot éclaire pas plus que sans shot Tu est pas les flops t'élimine sans départ y'a qu'un seul lamp. les couilles sur la table il pose Allo Allo chaud. Ça va ou quoi Ça va et toi pas, pas aussi bien que toi j'ai l'impression mais ça va frérot oh, reste un, dans l'escalier le deux à terre Iréa. Et je me dépêche j'y vais. Il y en a deux, deux, deux en l'air. J'ai canné celui qui a le plus de vie. Bon, c'est pas grave. Ah ils sont ils sont non, Mais non, je crois pas t'as j'avais ton live en plus à l'instant. T'as quel âge Biggie Ouais, <rire> j'ai 27 ans et toi. Tu connais pas mon âge 20, Je crois c'est 28 ou 29, je suis pas sûr. Ouais ça 29. Bien joué, bien joué. 29. Tu m'aides à raser contrôle moi j'y ouais, vais hein, là. Je vais, là. il y a le largage de son Il y en a sur le toit, il, il, il, il mis du Bien joué À l'intérieur, troisième. Crac Intérieur, premier étage Ouais, là, là, à terre Je te le confirme, je te le confirme L'autre sur le shop, derrière, il prend le toit Il okay. prend le toit, juste là, contact à moi c'est fini. Bien joué, merci. Bien joué à toi poulet. Y'a pas de drone, les poteaux, ils veulent pas mettre de drone. Non, oh, t'inquiète. Par contre c'est... Il est dégueulasse ton son. Genre j'entends plein de trucs derrière. Donc c'est moyen que tu règles ton est micro ventilo. tranquille. C'est ventilo, ça va mieux là ou pas Ouais. Ouais j'ai l'impression que ça va mieux de ouf. C'était ventilo. Merci. Oh là là Il est crack Faut que tu le fumes gros Il est crack le mec sur les femmes Va faire T'as un téléphone non Ouais excuse moi putain il morceaux. Ouais du moins Non <rire> <le monde. rire> Ils soir. sont sur moi, ils sont sur moi, ils sont sur moi. J'arrive. J'ai une mine dehors. Ils ont pas push, je crois pas. C'est okay, Y en a un sur moi, ouais. il sur toi, il a sur toi. Crack sur toi, il sur toi. Ok, TTV, je m'en doutais. Bien joué Billy, t'as sûr de ouf. Voilà le stream là, il une sacoche pour toi. T'as assuré, mais comme un ouf, mec. Trop bien joué. Ça monte direct ou pas Bien sûr. Je te mets un drone pour euh, si tu veux des infos. J'ai mis une para, c'est para. Je suis à, à la bourge, je suis 3 mètres derrière toi. Ok, il m'a crack. J'en ai crack, hein, mais il m'a crack. Bien joué poulet. Sauf sur toi je crois. Hein. Vas-y on claire le toit. Ouais, Il a sur du de... ouf le mec avec moi. Il est génial. Hein. À gauche. Il est là dans le coin à gauche. Trac. Au fond à la porte de droite au fond où tu spawns. sur nous. J'accélère par la droite on que je pêche un peu A terre L'autre crack Ouais C'est bon Bien joué poulet Eh hey, tu joues super bien mec hein oh, Je saignais un peu j'en pense Pendant que tu jouais à... à Warzone euh. Caldera C'est une urgence, ouais, Caldera, euh, tout, c'est une. Si j'ai pas beaucoup de top 1, hein. j'ai vraiment fait que ça. Je prends un loadout. Bah moi c'est bon pour moi, perso. Mais bon. Ça descend Bah ouais ouais, on va, aller, on va aller chercher les deux connards en bas. Ok ils sont réfectoire ou douche. Encore en bas réfectoire. ouais. Réfectoire Réfectoire Un crack réfectoire il va à la fenêtre de gauche. Un inter Crac crac crac l'autre, suis avec toi, je suis avec toi. Merci. L'autre est euh, encore rez-de-chaussée, viens, viens ouais, ouais, dans les douches. Viens avec moi. Je suis, j'ai mis qu'une plaque pour l'instant, il manque une plaque, je suis avec toi. Bien joué. Je... C'est bon, c'est clair. Ah non, il en reste un dernier, il est dans ce bâtiment là-bas. Mmh, let's go. On, on une... J'ai raté ma frappe, elle est juste devant. Il se fait C'est fini. On peut prendre un petit drone Ouais, ça, ça. On est en 3 contre 4. Il mérite un cadeau. J'avoue. Tatanus, chat ils ont quoi là qui traîne Moins Moins 2. Un crack escalier. Je les tryhard, frérot, je les joue fort. Je... T'inquiète, j'y je... vais à base de frappe et tout. Sur ta gauche. La frappe a fini à hein, tout je le je monde. Je hein. je On est dimanche soir, <rire> ouais. Mec, Mais est je sais pas. Mec c'est quoi Merci à toi, chaud. Merci, merci. Oh, tu joues avec quoi, frérot euh, Je joue avec la Marco et ramasser une NZ je joue en Non, non, non. Genre tu joues, euh, tu joues manette, tu joues manette. Je joue manette PS5 avec euh, le PS controller. Ok. PS5. As un... Et le casque, t'as quoi ouais, J'ai un casque. Ouais bah, c'est de, la... ah. bah, de la merde. Vas-y tu sais quoi <rire> Et, et Billy, vas-y je t'ajoute. On reparle. Ah, j'suis, euh... j'suis, j'suis. Viens dans le lobby. Ils méritent les gars. Et comme je vous ai dit les gars, Top Topacha, ils sont là pour ça. Ah, allô. Ouais poulet. Oui. oui ça va ah, ça... Écoute, écoute, ça va. Genre... <rire> <J'suis> content, <là. rire> en, fait, en fait mec, et genre t'as trop de chat. genre tout à l'heure, genre on a annoncé le, le nouveau partenariat Topacha. Oui, j'ai spammé le. Et, le top et du coup. T'as bien où en et... <rire> oh, putain, il était là le type Et, euh, et du coup, mais mec, moi ça me ferait trop plaisir t'offrir un truc. Genre, euh, et dans ton setup dans ton setup là, c'est quoi qui pêche C'est le, le casque Pour moi, je pensais j'avais un casque de qualité. Et tu viens <rire> de le détruire. Tu me <rire> as le détruire dans la partie <rire> Bah bon, tu moi, mis la prends bah, bah, tu te prends un bon là, un bon A40 frérot, euh, tu, tu le branches, tu, tu es le roi du pétrole, tu fais un petit cadeau à 200 balles. Ouais, ah, je veux bien, merci, c'est gentil Joracha, si tu peux faire ça pour moi là. Ah, ah c'est quoi ton pseudo... <rire> ton pseudo sur Twitch <coughs> Bigiwara, sauf qu'on rajoute tu... le W. -A tu, tu, tu peux écrire un mot dans le chat Bigiwara, non C'est ça. Nice, ok. Vas-y. Tatanus, tu, tu DM Tu vas Tatanus qui va rentrer en TDM. Et en fait, bon, là, on est dimanche soir. Du coup, c'est le mec de top achat. Demain, il <rire> en se réveillant, il t'aura que j'ai déjà cramé 200 balles de son budget. <rire> et... Mais euh, du coup, mais envoie, envoie toutes tes coordonnées, tout ce qu'il faut à Tatanus quand il va glisser avec toi en, en DM. Et, euh, et on te fait parvenir un petit cadeau, frérot. C'est très, très gentil à vous. Très merci, je Merci, merci. De mon frérot.